Bonsoir. Bonsoir Bonsoir Valentin Pida Ronan, c'est moi <rire> T'es fou Bonsoir ah, le Pida Ronan, les colocos <rire> vous serviez bien sûr <rire> euh, Tu peux... Oh, le P de Pida il m'a relancé un acheteur sur la gueule... Bonsoir Bonsoir Pida Ronan... Ah bah non <rire> C'est pas de chance Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir! Pida, Ronan. Non, toujours pas. De... Moi, bon, bon. Bonsoir. Je suis né à Angers, 4 une d'une Vinermette. T'es né où, Vinermette? Je suis né à Angers, 4 une d'une Vinermette. Lorsque j'étais bébé, Ma <rire> bébé, on me douchait dans un billet. Ma maman Bernadette. Je suis né à Angers, 4 une d'une Vinermette. Lorsque j'étais bébé, on me douchait dans un billet. Ma maman Bernadette était une crue <rire> Géant s'est grandi, franchement, un <rire> pourquoi que tu Le mec, mais il a lui... une baisse de tension ouais, vais. Vais. Et t'es une crevette Donc mon père prêtait c'est encore. un Mais t'es bon, sais... jamais arrivé, ta maman Non mais, mais, je sais... non, mais oui, par Ma contre, moi ah, oui. que Moi, je fais toujours ça Moi, ça, ouais, ouais. ça Je suis né à Angers, 4 rues du Lorsque j'étais bébé, on me douchait dans un bidet Ma maman tête. était une crevette Mais <rire> <rire> pense à merde. <mérite> il fait la bonne oh, ah, ah, oh, <rire> à je kiffe! Merci! Ah non, il t'en empire! À l'école La Baronnerie, j'ai rencontré Raymond un jour elle me dit. Tu veux un bout de banane?! Il se <rire> trop, va faire bien! Mais... À l'école La Baronnerie, j'ai rencontré Raymond un jour elle me dit. Tu veux un bout de banane est ce que j'ai eu envie C'est de lui foutre, <rire> <C 'est> <rire> de foutre une Mais t'as que des la banane <rire> Je comprends même pas ce qu'il dit. Mais t'as que de me Allez, c'est pas ouais, ça. Tu veux un bout de banane C'est que j'ai envie C'est de lui foutre une mandale je vais faire une trêve de procrastination Ah bah les aubergines, les œufs et le jambon Il faut que je mette ma pile dans le fiac de le cochon Elle était bien C'est du cidre que j'ai tout de suite pensé De prendre mon à un cucur pétacé Fait chier Merde Bah tu l'as Non, non, ça... En micro mécanique, à cause de mon tu père. Tu fais chier en micro technique. Ah putain. En micro technique, à cause de mon père. Ceux qui l'avaient fait. <rire> ah <rire> oh, cette fausse note <rire> À cause de mon père. Bah, en tout cas, est sûrement combien de temps tu t'es plus en rythme. D'ailleurs, c'est comme le cul sur le, le cochon là. Saut un tout petit peu plus, plus en rythme, ça serait beaucoup plus drôle. Et... Ah on t'a pas oublié un mot, genre le tautologie Vas-y, ben si, non Tu viens ai de, ai de le dire Ah oui C'est fendu. Mais par contre, les gars, on vient de faire une totolopie, une totoscopie, une totolo, pardon Non, j'ai plus. Maman Bernadette était une crevette, donc mon père préférait son corps à sa tête. tu l'as fait super rapide. Mais j'en ai marre. On est bien fais une pause club fait une club.